hello les amis alors je suis en plein sommet virtuel solopreneur et euh, bah voilà euh, comme ma caméra elle est déjà installée et que j'ai fait quelques vidéos euh, je vais vous dire un peu ce qui se passe en coulisses euh, on a eu 25 intervenants contre 15 l'année dernière euh, ça c'est chouette euh, et on a eu environ 3100 inscrits contre 2100 l'année dernière. Donc ça, c'est top aussi. On a eu plus de ventes, plus de CA. Euh, pour être honnête, quelques petits inconvénients, c'est que ça a dilué aussi un peu le, euh, la participation aux masterclass. Comme il y a 25 interventions, bah les gens n'étaient pas dispo forcément tout le temps. Donc tout le monde n'a pas assisté autant que j'aurais voulu à toutes les masterclass. Mais avec les replays, Finalement, on, est entre, on tourne entre 300 et 600, voire 800 euh, vues par masterclass. Donc ça, c'est chouette. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le sommet virtuel, très rapidement, c'est euh, pendant une semaine, j'ai enregistré des masterclass, des intervenants, des sortes d'interviews plus avancées et puis on a diffusé ça pendant une semaine. Euh, une chose dont je suis hyper fier, c'est le fait qu'on a travaillé en équipe maintenant il euh, y avait moi, il y avait Mamadou en soutien, Matteo aussi qui nous a rejoint très récemment, qui était client d'ailleurs, qui a pris le pass VIP du sommet. Il euh, y a eu euh, Claire aussi, il y a eu Gotha et j'ai eu une nouvelle assistante qui a débarqué. Donc avec Marina, on est peut-être 7 je crois actuellement. Donc ça bouge, ça bouge parce que pour le moment, c'est des contrats plutôt temporaires, plus ou moins formalisés et j'aurais... Euh, hâte de vous les présenter un jour. En tout cas, bah, si vous allez à des événements, vous les verrez. Euh, et quoi vous dire de plus bah, C'est cool parce que j'ai pu déléguer tellement de choses, beaucoup moins fatigant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire bah, C'était chouette aussi de créer des liens avec des super entrepreneurs. Euh, par exemple, j'étais beaucoup marqué par Romain Collignon qui avait une grande gentillesse, une grande douceur et beaucoup de puissance. Euh, Julien musique est juste hyper brillant, euh, je vous en cite comme ça deux. J'ai pu interviewer trois personnes en anglais, attention, hein, mon mentor, mon coach euh, et un partenaire qui fait partie euh, d'un autre mastermind. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire en vrac voilà, Comme vous pouvez le voir, je suis en pleine improvisation. Ah oui, un groupe Facebook hyper animé. Euh, on a utilisé WhatsApp aussi cette année pour les VIP et d'autres. On a fait plein de jeux concours dans le groupe Facebook pour créer de l'animation, pour aussi faire augmenter l'algorithme. Donc, on a offert les livres de tous les intervenants. Euh, ça a commencé avant le sommet, ça va continuer après. J'ai fait pas mal de live euh, aussi avant le, le sommet virtuel. Euh, et puis voilà, c'est énorme. Donc, je vous ferai un bilan un peu plus détaillé si vous écoutez mon podcast audio. Euh, mais ce que je remarque, ce que j'ai vraiment envie de noter, c'est le fait que que j'ai travaillé en équipe et que je n'ai pas tout fait tout seul. Et ça, c'est vraiment agréable. Il faut vraiment que je tente vers ça. Vous savez, ma marque, c'est Solopreneur. Euh, et je réfléchis aujourd'hui à tuer cette marque-là. Pourquoi Parce que j'y crois de moins en moins. Parce qu'à partir d'un moment qu'on a passé la barre des six chiffres, euh, je veux plus être un artisan qui se crève à la tâche et qui fait tout et qui est polyvalent. Je veux pouvoir... Me détacher de certaines tâches à plus faible valeur ajoutée et que d'autres aiment faire, et puis moi me concentrer sur là où je suis bon euh, parce que mon but c'est voilà, d'avoir une vie familiale plus équilibrée. Ces derniers temps, par exemple, dans le cadre du sommet, euh, je termine à 20h, je commence un peu plus tôt, donc c'est très brusquant dans mon. Euh... En fait, aujourd'hui, je suis devenu hyper exigeant avec mon équilibre familial. Je ne m'autorise pas à travailler dimanche, samedi, très rarement, le soir, presque jamais. Et ça, ça me tient à cœur. Euh, du coup, vous demandez peut-être si je vais refaire le sommet virtuel l'année prochaine. Euh, je pense que c'est obligé. Je ne peux pas ne pas le faire, mais ce sera peut-être sous un autre format. Je réfléchis en format un peu plus premium, haut de gamme, avec moins de personnes. Euh, voilà, voilà. Si vous avez des questions sur le sommet, n'hésitez pas. Si vous regardez cette vidéo, bah, sachez que si vous voulez regarder tout en replay, il y a le pass VIP qui est encore disponible euh, à un prix promotionnel. Ça dépend de quand est-ce que vous verrez euh, cette vidéo. Et là, je vois au balcon, il y a mon épouse qui passe. Euh, voilà, bref. Allez, ciao, ciao les amis. Et puis, euh, bon, voilà, si vous avez des questions, avec mon plaisir.